Dans votre entreprise, il y a un certain nombre de tâches répétitives qui prennent du temps. Et c'est idiot car ça peut être automatisé. Action Avant, l'automatisation, ça concernait les grosses boîtes. Nouveau, Things propose des microsolutions pour les petites entreprises. Elles sont simples, rapides et donc peu coûteuses. Ce que Things va vous permettre, c'est de facilement gagner du temps en optimisant le travail de l'équipe. Une idée d'automatisation Contactez André. Things, libérer du temps, automatiser votre travail.